Par ici, John Peter Clark. Je pense qu'on est bientôt en sûreté. Vous n'iraz pas plus loin, Gary Wilson. Quoi Vous m'avez menti pendant tout ce temps Oui. fait Fier -fier anglais Je ne vois pas ce qui me retient de vous. <tousse> oh <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> Vous excuserez le décor et la qualité sonore de cette vidéo, je suis en plein déménagement dans ce qu'on pourrait appeler mon nouveau futur studio. On voit que ça fait un petit peu de dépôt pour l'instant, je vais essayer d'y travailler. Mais revenons-en au sujet principal. Je ne compte plus le nombre de jeux à côté desquels j'ai dû passer faute d'avoir un nombre de voix suffisant, que ce soit des jeux assez anciens comme Battlestar Galactica ou bien des projets plus récents comme Who Dare ou bien The Thing. Les jeux qu'on appelle à identité cachée sont bien sûr réservés à des groupes de voix assez conséquents Sachant que si on a un intrus dans un groupe de deux ou trois, forcément les parties sont assez courtes, je m'étais donc résolu à faire une croix complètement sur ce genre de jeu, jusqu'à découvrir Mantis Falls qui a fait une campagne assez discrète cette année, c'est un jeu qui dans sa version prototype a déjà été primé deux fois aux états unis un jeu donc d'identité cachée pour 2 à 3 joueurs. Dans Mantis Falls, vous incarnez un Kidam qui va être le témoin d'une scène qu'il n'aurait pas dû voir. On imagine que c'est un crime ou quelque chose de ce goût-là. Toujours est-il que vous êtes poursuivi et que vous devez partir le plus vite possible, retrouver votre chauffeur et quitter la ville. Le long de votre chemin, vous allez croiser une autre personne, l'autre joueur qui vous dira hey, « Eh, moi aussi j'ai tout vu, viens, on va partir ensemble, ce sera plus sûr ». Sauf que vous vous en doutez, une des deux personnes pourrait être un envoyé de la mafia chargé de vous éliminer, mais ce ne sera pas toujours le cas et c'est aussi ce qui fait le sel de ce jeu. Sans plus en dire, je vous invite à découvrir avec moi les règles, sachant que le jeu est encore disponible en précommande, mais je vous préviens tout de suite, il ne sortira pour l'instant en tout cas qu'en anglais. C'est parti Bienvenue donc à Mantis Falls, là où votre destin va se jouer, il s'agit du mode officiel et comme à mon habitude je vais d'abord vous présenter les éléments qui composent le jeu. Au milieu de la table, vous le voyez, nous avons un grand plateau principal sur lequel est étalé le décor du jeu, c'est-à-dire la route que vous allez suivre de votre point de départ à la voiture qui va vous emmener en dehors de la ville, hors de danger. Cette route est composée de plusieurs cartes et en fait, vous allez toujours révéler la carte qui se trouvera devant le personnage qui est le plus loin. Donc là, nos deux personnages sont ici, sur le point de départ, et on voit la carte qui suit, ce qui permet d'anticiper à minima un petit peu les événements qui pourraient vous tomber sur le coin du nez. Sur chaque carte on va retrouver plusieurs choses, d'abord sur les feux il y a des, des chiffres dans les de couleurs et en fait certaines cartes, événements ou actions vont se référer à ces chiffres donc ce sont des valeurs qui euh, en elles-mêmes ne représentent pas grand chose et n'ont de sens qu'en liaison donc, avec les cartes que vous piocherez. On peut trouver d'autres icônes sur les cartes, vous le voyez nous avons des cabines téléphoniques symbolisées par ces téléphones, nous avons des arrêts de bus, on commence ici par exemple sur un arrêt de bus et il y a également, j'aimerais en trouver une, voilà des petites icônes embuscade, en en euh, ça signifie tout simplement que si vous vous arrêtez sur cette carte, quelqu'un va vous mettre un petit taquet et vous allez perdre un point de vie. Ce point de vie là, il est euh, inévitable, hein, vous le perdrez si vous vous arrêtez sur cette carte. La route se suit en serpentant, c'est-à-dire qu'on alors je les remets comme elle devrait être, on va la suivre comme ceci. Si on va avancer comme cela, on va remonter, ici on va tourner et on va arriver donc à la voiture. La plupart du temps sur la droite, vous avez la carte, le deck pardon, événement, et ce sont des cartes qu'on va tirer à chaque tour et qui vont nous, tout simplement nous révéler ce qui se passe en fait, hein, toutes les, les embûches et toutes les, toutes les péripéties qui vont nous arriver le long de la route, euh, c'est rarement bénéfique, au mieux il ne se passera pas grand chose, et c'est vraiment le moteur du jeu, donc on va y revenir bien sûr bien en profondeur. Hein. Un petit peu au-dessus, nous avons les, le deck d'action, et en fait ça représente les cartes que l'on pioche et que l'on a dans la main. Que je vais vous expliquer donc c'est tout simplement la pioche sur la gauche un décalier alors qui pourrait symboliser un petit peu les personnes que vous allez croiser sur votre route ou les rencontres que vous allez faire ces euh, alliés alors je peux vous en montrer quelques-uns euh, ils vont vous offrir un bonus souvent passif et vous voyez qu'il y a une petite icône en haut à gauche de ces cartes euh, ça signifie qu'il faudra avoir par exemple deux cartes mister Nash pour pouvoir euh, le mettre face visible sur votre zone alliée et profiter de son, de son pouvoir. A chaque fois qu'on vous dit de piocher une carte alliée, vous pouvez euh, librement la choisir dans le deck. L'intérêt donc, c'est d'aller chercher euh, le, la, le set complet d'alliés dont vous avez besoin. Sachant que bien sûr, votre adversaire peut se rendre compte en piochant lui-même qu'il va manquer une carte, par exemple Mister Nash, et donc prendre l'autre carte afin de vous empêcher d'avoir la collection complète. Dans ce cas-là, Mr Nash, vous ne pourrez jamais en profiter. Au-dessus de ce deck, vous avez deux decks un petit peu particuliers qui sont les decks d'action night et les decks d'action dark alors il y a assez peu de cartes dans ces decks vous voyez ici 3 ici 2 le principe c'est qu'à un certain moment quand vous serez sur cette phase de la route vous piocherez, vous choisirez pardon, une carte d'action night et une fois arrivé au bout de la route vous choisirez une carte d'action dark euh, L'idée c'est qu'elles vont vous proposer euh, différentes actions qui vont être de la plus pacifique à la plus agressive Et donc ça va vous permettre à la fois d'avoir l'outil qu'il faudrait euh, en avançant sur la route Pour contrer éventuellement votre adversaire si vous êtes convaincu qu'il est un assassin euh, Ou si vous êtes l'assassin et que vous voulez en terminer Et aussi pour celui qui passera en deuxième, donc qui, qui choisira sa carte après vous Ça permettra de se rendre compte, et bah, de se rendre compte tout simplement euh, bah, de ce que l'autre joueur a pioché Et donc un petit peu d'avoir une idée de ses plans donc ces decks-là, euh, ces cartes-là, on va en piocher euh, plus tard dans le jeu, mais elles sont vraiment essentielles, hein, euh, à la fois pour identifier l'identité réelle de votre adversaire, mais aussi pour avoir des outils, vous, pour euh, vous dépêtrer ou aller... Euh accomplir votre, votre mission. Tout en haut, enfin, on a la zone Conserved Energy. Alors, cette zone-là, vous pardonnerez mon accent anglais, ça vous permet tout simplement de mettre des cartes de côté. Il y a quelques petites mécaniques qui fonctionnent avec ça, qu'on va euh, expliquer euh, en parlant du tour du jeu. Le principe, donc, c'est simplement mettre une carte de côté parce qu'elle n'a pas d'utilité pour, pour le moment. Et les cartes qui sont ici sont à disposition de chacun. A savoir donc que l'autre joueur peut très bien aller récupérer la carte que vous avez mis de côté. Passons maintenant à un plateau joueur. Alors, c'est assez simple, ça va aller vite. Ici, nous avons un compteur de points de vie. Chaque fois que vous perdez des points de vie, en fait, vous allez prendre des blessures. Hein. C'est à l'inverse, on ne perd pas, on gagne, on gagne des blessures. Et si on arrive à 9, on n'est pas tout à fait mort, on a le droit au Last Gasp, c'est-à-dire un petit peu le, le geste de désespoir, on a le droit à 3. C'est-à-dire que si j'arrive à 9 blessures, je peux encore essayer de me dépêtrer avec les cartes que j'ai pour récupérer un ou deux points de vie, par exemple, et je compterai ce compteur d'un. Sachant que si j'arrive à mon troisième last gap, là par contre je n'ai plus aucun joker, c'est à dire que si je suis encore là et que je passe à 3, c'est terminé, je ne peux plus rien faire du tout, je suis mort de chez mort. À droite très essentiel vous avez votre personnage et votre rôle alors le personnage c'est souvent euh, un malus hein, c'est assez rare dans les jeux mais dans ce jeu là votre euh, type de personnage va plutôt vous donner des malus que des bonus on voit ici par exemple bon celui ci j'ai de la chance l'urbanite euh, je n'ai aucune euh, aucun attribut particulier souvent voir des, des malus de type alors le dernier que j'ai eu c'était euh, pendant les last gap on ne peut pas se soigner avec les trousses de médecin. donc c'est vraiment pas terrible hein, c'est jamais c'est sûrement pas des pouvoirs qui vont vous aider dans le jeu c'est plutôt une tare en plus donc être urbanite c'est plutôt pas mal du tout et le rôle évidemment c'est essentiel puisque là je vois que je suis un témoin ça va me donner finalement mon but du jeu le but du jeu pour le témoin ça va être de s'échapper en vie alors que alors voyons ce qu'est mon adversaire dans ce cas précis il est assassin donc son but à lui ce sera de m'éliminer avant bien sûr que je puisse que je ne puisse partir. On revient au niveau de ma zone de joueurs pour vous parler des zones qui encadrent, donc les, les cartes que je viens de vous montrer. Ici, conditions, alors euh, ça pourrait se traduire en, en anglais par, euh, par maladie ou affliction. Dans ce jeu, c'est un petit peu plus large, c'est-à-dire que euh, toutes les cartes qui sont persistantes vont être des conditions, c'est-à-dire que si vous trouvez un pistolet par exemple, vous allez jouer le pistolet, et il va aller dans vos conditions, c'est-à-dire qu'il est, qu est dans, votre, dans votre zone, il est utilisable à loisir et il n'est jamais défaussé. Les alliés, donc on en a un petit peu parlé, la zone alliée, quand vous allez piocher par exemple, allez vous allez choisir une carte, disons que je l'ai choisie. j'ai choisi Miss Cardello, comme je n'en ai qu'une sur les trois qui sont nécessaires, on le voit ici en haut à gauche, hein, je vais la mettre face cachée, je pourrais éventuellement la défausser pour obtenir certains pouvoirs, par contre si j'obtiens les trois cartes Miss Cardello euh, pendant mon périple, je vais la retourner en disant voilà maintenant je bénéficie de ce passif, et euh, bah jusqu'à ce que je choisisse de me défausser ou que mon adversaire utilise un pouvoir pour que je me débarrasse de cette mise cardello. En bas, enfin, nous avons l'action play. En fait, c'est la rivière sur laquelle vous allez euh, vouer votre adversaire sur le sien. Euh, allez jouer vos actions, vos cartes d'action qui seront révélées l'une après l'autre. Euh, alternativement, on va le voir. Ça permet de renforcer le, le côté bluff et le côté suspense. On va le voir pendant le tour. Je vais maintenant vous présenter un petit peu la typologie des cartes qu'on a à notre disposition, puisqu'il est important de bien les comprendre et de comprendre comment elles fonctionnent. Tout d'abord les cartes actions, donc le deck que l'on pioche ici, éventuellement ici et ici, quand on passe euh, sur la, la zone night et la zone dark. Ces cartes-là, elles ont toutes, je vais en sortir quelques-unes pour pouvoir zoomer dessus, elles ont toutes des caractéristiques, et la première importante, c'est qu'en haut à gauche, il y a une, une, un symbole, une icône. Pendant mon tour, quand je vais jouer mes cartes face cachée, je ne pourrais jouer, sauf exception, puisque des cartes me permettent de, de changer cette règle, mais dans la, la majorité des cas, je ne pourrais jouer que les cartes qui portent la même icône. Ici, par exemple, je ne pourrais jouer que celle-ci et celle-ci, mais... On voit qu'ici on a l'icône Lilac, donc je ne pourrai jamais jouer de contention avec Strengths in Numbers. C'est la première chose à retenir puisqu'il y a plusieurs cartes du même type, par exemple des Strengths in Numbers, il y en a d'un petit peu toutes les icônes, donc parfois il peut être intéressant d'essayer de se défausser de cartes qui ont des, des symboles différents, histoire de faire des beaux combos, euh, sinon vous êtes condamné finalement à jouer une carte par tour puisque euh, si vous avez trop de symboles différents. Ces cartes elles ont toujours un titre, en tout cas euh, oui, toujours un titre je pense, sauf exception que je ignoré. Euh, dont il faut se méfier en fait, parce qu'ici si c'est écrit infliger. 4 blessures, mais ce n'est pas le pouvoir de la carte, c'est plutôt un résumé. Le, le pouvoir de la carte est vraiment expliqué en dessous, c'est-à-dire que là, il faut qu'un autre joueur ait joué un String in numbers pour pouvoir effectivement euh, infliger 4 blessures. Mais globalement, voilà, euh, l'action de la carte est écrite en dessous. S'il y a un sometimes, ça veut dire qu'il y a une condition, ici euh, une condition pour être jouée et non pas une condition. Euh, ici, on voit que 1 et 2, euh, si des... joue cette carte, euh, ces deux événements vont se produire quoi qu'il arrive. Et on voit qu'ici, cette carte, c'est une condition en anglais, c'est-à-dire qu'il est écrit que moi ou l'autre joueur prend deux blessures et garde cette carte comme une condition et pourra l'utiliser plus tard donc, pour se prémunir de certains dégâts. Voilà, donc ça tourne. je vous l'ai dit, on joue des cartes face cachée, uniquement celles qui ont le même symbole, euh, ça conditionne donc un petit peu les actions que vous pouvez faire simultanément, et ça c'est intéressant, parce que ça, ça vous empêche souvent de, de faire vraiment complètement en une fois ce que vous voudriez faire. Et une carte un petit peu spéciale ici à gauche, mais j'en parlerai après, parce que ça fait partie des spécificités du jeu, et elle se rapproche plutôt des cartes spéciales qui se piochent ici, cette carte là, elle est la même pour tout le monde, et elle est piochée au début de la partie. On va maintenant s'intéresser aux cartes événements qui sont tirées à chaque tour et qui donc vont euh, rythmer la partie, ponctuer le, le tour en, en vous racontant une histoire. Le gros intérêt qui fait que Mantis Falls ça marche à deux alors que c'est un jeu d'identité cachée, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Euh, la plupart des... enfin certains événements vont être ici signes, c'est-à-dire visibles. Quand Je pioche un événement signe pendant mon tour, je le pose sur la table et je dis voilà ce qui se passe pour nous aujourd'hui, toi et moi, euh, et éventuellement toi l'autre là-bas si vous jouez à 3. Euh, L'effet, on reçoit deux blessures. Donc, You, c'est toujours la personne bien sûr qui pioche la carte. Il y a éventuellement un bonus. Donc, ça, voilà, c'est une carte signe, vous la posez, vous la résolvez. Euh, certaines vont vous donner des choix. Hein, vous, ça pourrait être par exemple deux blessures réparties à votre convenance. Vous pouvez donc discuter avec les, les autres joueurs de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez les répartir. Vous avez également des cartes unseen, et c'est là que c'est très intéressant. Les unseen, ce sont des cartes donc vous allez piocher... De toute façon, la carte événement, vous la piochez toujours dans votre main. Face enfin, cachée d'abord, si elle est unseen, elle reste dans votre main. C'est-à-dire que jamais, à aucun moment, vous ne pourrez la montrer à l'adversaire. Vous pourrez dire ce qui se passe, mentir sur ce qui se passe, mais il ne pourra pas la voir. Et là, c'est vraiment chouette. Alors sur celle-ci, vous voyez, c'est la carte de bluff ultime. Il ne se passe rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La seule condition... C'est qu'au moment de, de résoudre cette carte, vous ne pouvez pas inventer des effets. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, je peux dire « Ah, on est attaqué, il faut absolument que tu places trois cartes, que tu jettes des cartes, tout ce que vous voulez, d'accord. » Mais au moment où on résout cette carte, l'effet, c'est rien. Je ne peux pas dire « Ah, t'as pris de blessures. » C'est impossible. Par contre, donc quand elle serait résolue, je la mettrai bien sûr face cachée, puisque à aucun moment le joueur ne pourra savoir ce qui s'est vraiment passé. Il ne pourra que se fier à ce que je lui ai dit. Et il saura par contre donc que les effets euh, n'ont pas été inventés. Mais il y a une petite subtilité à ça, parce qu'imaginez, alors j'en sors deux, parce que je les avais préparés, mais je les ai préparés à l'envers évidemment. Voilà, à la base c'est ça que je voulais vous montrer en premier. Les oppositions, vous en aurez souvent, en fait ce sont tous les sbires que vous allez croiser et qui vont essayer de vous empêcher de vous échapper, puisque euh, ils savent que vous savez. Donc une opposition, euh, elle a des points de vie, donc soit euh, fixe comme ici 4, soit euh, selon euh, certains paramètres et il va vous falloir, vous et vos alliés vous en débarrasser. Donc si on imagine que j'ai cette carte-là, la carte Sine, je la pose, je dis voilà, on a un type en face de nous, euh, qui a un, un nombre de points de vie équivalent au nombre de conditions qu'on a, et euh, si on n'arrive pas à la battre, on va récupérer euh, des blessures, 4 réparties comme vous voulez, euh, par celui qui a pioché. Et puis on se débrouille, on essaye de se dépatouiller, est-ce que euh, est qu'on ne peut pas s'en débarrasser, que donc on choisit de les répartir au mieux, est-ce qu'on arrive à lui casser la figure, etc. etc. Par contre... Là, je prends ma carte, je dis « Tiens, quelqu'un veut nous casser la figure, l'autre, il ne sait pas ce que j'ai dans la main, donc il est obligé de nous faire confiance là-dessus. » Et mieux encore, si on n'arrive pas à l'abattre, donc il a 4 de vie hein, par exemple, Donc je dis « Bon, il a 4 de vie, euh, bah, si on n'arrive pas à s'en débarrasser, on va prendre des blessures. » Donc là, c'est écrit euh, « Your Yellow », c'est-à-dire que si je suis ici, « Yellow », c'est 3, tout simplement, je vous ai dit que ces numéros-là euh, à étaient utilisés par certaines cartes. Donc voilà, imaginons que ce soit là, euh, bah je dis voilà, il y a quelqu'un qui vient nous casser la figure, l'autre dit d'accord, bah moi j'ai pas d'armes, euh, bon on a pas d'armes, dommage, donc du coup on peut pas le on peut pas le battre. On va récupérer 3 blessures, mon jaune, c'est bien écrit, réparti entre les joueurs comme vous le choisissez. Mais ça, je suis pas obligé de lui dire, je peux très bien lui dire, ah bah mince, ah du coup euh, si on arrive pas à le battre, tu prends trois blessures. Et il y a des cartes hein, qui vraiment disent euh, infliger des blessures à l'adversaire, donc c'est pas déconnant quelque part. Donc si vous dites ça, vous vous prenez pas de blessure, l'autre en prend trop dans la figure, il n'y a aucun moyen, à part cette, certaines cartes, euh, certaines conditions, de vérifier que ce que vous dites est vrai en fait. Et vous allez vite comprendre que c'est à double tranchant, parce que d'une part, alors ça vous permet, si vous êtes assassin bien sûr, euh, d'aller faire des dégâts à l'adversaire, et puis de l'éliminer en disant, bah on n'a pas le choix, dommage, euh, on prend des blessures. Mais là où c'est vicieux, c'est que si vous êtes un témoin, et que l'autre joueur est un témoin aussi de bah, toute façon les blessures vous n'avez pas le choix que de les répartir alors vous pouvez en prendre plus pour vous bien sûr mais à un moment il faut pas que vous mouriez surtout que vous n'avez pas la certitude que l'autre est un témoin également donc vous allez essayer peut-être au début de les répartir équitablement mais euh, plus vous allez avancer sur la route vous allez voir que des dégâts on en prend plein plein plein on n'a pas toujours le choix donc c'est de plus en plus tendu en fait de plus le temps avance, plus vous dites Bon, voilà, si assassin, euh, là, si l'adversaire est l'assassin, là, c'est maintenant qu'il va frapper. En fait, il faut que je me prémunisse sans savoir jamais si c'est vraiment un assassin. Donc, en fait, voilà, ces cartes cachées là, elles vous donnent une latitude en termes de bluff qui est surprenante. Sachant que certaines cartes vous disent juste Il ne se passe rien, et dans ce cas-là, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Vous pouvez faire se défausser en mode Ah, euh, c'est un ennemi qui a, je sais pas, 6 euh, points de vie, et puis euh, l'adversaire se débarrasse de toutes ses armes, et comme ça, vous êtes tranquille après pour aller lui mettre un taquet, parce que vous savez qu'il n'a plus rien pour se défendre, par exemple. Ça vous donne une super latitude, mais c'est aussi un danger. Parce que si vous êtes de bonne foi, si vous êtes un témoin et que vous voulez juste euh, légitimement vous en sortir, parfois la carte événement ici, bah, elle va vous dire voilà, infligez deux dégâts à votre adversaire. Et la carte étonne si vous ne pouvez pas la montrer en disant que si, si, je t'assure, c'est bien ça, hein, c'est pas moi qui l'ai choisi, euh, tu prends deux dégâts. Ça, c'est le sel du jeu, ça, c'est euh, bah, tout simplement le mécanique qui fait que ça marche. Les cartes alliées, j'avais prévu de revenir dessus, mais finalement, bon, je les ai assez montrées. Il euh, y en a pas mal, je peux vous. Alors en plus, c'est un mode, hein, donc c'est pas définitif. A... J'imagine qu'il n'y a pas toutes les cartes. Vous voyez celle-ci, il faudrait 4, hein, donc il faut... Euh, souvent ce sont les cabines téléphoniques, des cartes qui sont liées aux cabines téléphoniques qui vous permettent d'appeler finalement des, des alliés. Mais là il faudra piocher 4 cartes Missarieta euh, pour pouvoir profiter de, de son pouvoir, sachant je vous le rappelle que si l'adversaire est mal intentionné et commence à se rendre compte quand lui doit piocher euh, qu'il manque des Missarieta, bah, il, il suffit qu'il en prenne une. Hein, et vous ne pourrez jamais en profiter puisqu'il faut avoir l'intégralité, hein, les quatre cartes, pour pouvoir utiliser un allié. Les cartes Dark et Knight, je vais les montrer quand même, <coughs> pour que vous compreniez bien euh, en quoi c'est intéressant, surtout les Knights, en fait. Pour moi, c'est le, le pivot du jeu quand quelqu'un passe ici. Vous en avez trois. Une, c'est blesser mortellement l'autre joueur. Ça veut dire que tout simplement, euh, si, vous faites, si vous effectuez cette, euh, cette action-là, il va se retrouver en situation de last gap... Et donc il faut qu'il se débrouille pour se sauver. Sachant que quoi qu'il arrive, une fois que vous faites ça, bon bah la hache de guerre elle est déterrée quoi. Hein. C'est-à-dire qu'après euh, c'est vraiment chacun pour soi. Donc faut être sûr de soi quand même. Vous avez le carbone qui est assez rigolo, puisque finalement c'est en arrivant à la fin de la route, euh, vous infligez des dégâts à vous-même ainsi qu'à l'adversaire. Donc, il euh, y a un côté perdu pour perdu, c'est-à-dire que euh, cette carte-là, vous pouvez la jouer comme un, comme un va -tout si vous sentez que, de toute façon, euh, l'adversaire est l'assassin et, et que vous, vous êtes foutu. Bon, vous ne gagnerez pas, mais lui non plus. Et la dernière, elle est différente puisqu'elle vous dit que si vous êtes uniquement vraiment un témoin et non pas l'assassin, euh, là, vous pouvez blesser euh, mortellement l'adversaire. Ces cartes-là, elles changent. Il hein. n'y en a que trois ici et au bout de la route, mais ce ne sont pas toujours les mêmes et certaines sont plus neutres. Certaines vont permettre simplement euh, d'éviter une embûche en avançant sur la route ou d'avancer un petit peu plus vite. Mais quand moi... Donc si mon adversaire passe devant, il va prendre une carte. Si moi je passe derrière, si je me rends compte que euh, il n'y a que des cartes qui sont plutôt pacifiques, si la carte qui dit éviter une embûche, elle n'a pas été prise, je me dis tiens, c'est sûrement qu'il a pris quelque chose pour me faire du mal. Donc je vais me méfier je vais me dire que lui se méfie si tout simplement il n'a pas confiance en moi et vous comprenez très vite à quel point on peut se faire des nœuds au cerveau surtout que vraiment je vous assure qu'à force d'avancer euh, des points en bush comme ça bah on en prend pas mal euh, des cartes de soin à a pas tant que ça euh, les events aussi font beaucoup de blessures donc à la fin là quand on est au dark tous les deux on se regarde dans le blanc des yeux en disant oh, vas-y passe devant passe devant vas-y après toi et, euh, et c'est vraiment génial c'est vraiment absolument génial on va parler maintenant d'un tour de jeu histoire que vous bien euh, que vous compreniez bien de quoi il est question, et que vous compreniez mieux pourquoi je suis aussi euphorique quand je vous parle de ce jeu. Je vous rappelle donc qu'il y a deux cas de figure. Soit, comme on l'a ici, euh, nous avons un assassin et un témoin. Bien sûr, ces cartes-là sont cachées et ne doivent jamais être révélées, évidemment. Dans ce cas-là, le but de l'assassin, ça va être tout simplement d'éliminer le témoin. Le témoin, quant à lui, doit arriver au bout et s'échapper. Par contre, si euh, le témoin est au bout, euh, la partie n'est pas terminée. Pour que la partie se termine, il faut que les deux joueurs soient ici. Donc, si c'est l'assassin, lui, il va essayer de temporiser un maximum pour faire des dégâts, pour infliger des, des blessures, bien sûr, au témoin. Et le témoin, s'il si se rend compte que la personne derrière ne bah, elle fait, elle fait rien pour avancer, elle reste sur place, dans ce cas-là, il... Le témoin va comprendre que derrière lui, c'est un assassin puisque la personne ne se dépêche pas pour le rejoindre. Et dans ce cas-là, c'est au témoin de, de riposter avec les cartes qu'il a, même s'il est ici qu'il n'avance plus, de riposter et d'essayer de se débarrasser de son adversaire. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, ça peut être le plus drôle selon le caractère et, que vous avez et celui de, de, du joueur qui joue avec vous. C'est si on a deux témoins. Dans ce cas-là, bah, le but, c'est tout simplement que les deux arrivent ici en vie. Mais là... Comme vous l'avez vu, avec toutes les cartes qui sont unseen qu'on ne montre pas, euh, il y a plein de moments, surtout à la fin où vous n'aurez plus trop de points de vie, où vous allez vous dire, est-ce que vraiment je peux lui faire confiance Est-ce que vraiment on va s'en sortir tous les deux Et est-ce que je préférerais pas frapper en premier que de me faire surprendre Sachant que, attention, si vous tuez un autre témoin, ou tout simplement s'il meurt, peu importe, que ce soit de votre fait ou pas, la partie est perdue. S'il y a deux témoins, ils doivent impérativement tous les deux partir en vie. Vous ne pouvez pas gagner en partant seul. Donc vous ne pouvez pas de manière préventive aller vous en prendre à l'autre en vous disant « Au cas où ce serait l'assassin, je préfère le tuer tout de suite. » Non, ce n'est pas possible. Vous aurez toujours le doute de savoir s'il est vraiment témoin aussi. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le toucher. Si vous le tuez, c'est perdu. Alors, je range ma miss ici dans le décalier qu'on ne lance pas, puisque de toute façon, je vous l'ai dit, on choisit les cartes à chaque fois. La première chose que je peux faire pendant mon tour je vais me remettre ici, c'est d'avancer ou pas, alors pourquoi ou pas, ici bien sûr j'ai toutes les raisons d'avancer, donc j'avance, je révèle la carte devant moi, mais je ne sais pas, imaginons que je suis ici, euh, je vois que devant bah, j'ai une carte en bûche, donc je vais prendre, je vais prendre un point de, de dégâts si je m'arrête ici, je vais peut-être préférer ne pas avancer, et puis utiliser une carte action après pour me déplacer de deux cases, ça m'évite de prendre un dégât, de la même manière, si je suis l'assassin, je, je ne vais peut-être pas vouloir aller trop vite au bout, surtout si mon adversaire y est déjà, je préférais temporiser pour essayer de lui mettre des dégâts, parce que si j'arrive au bout avec lui, même si je suis l'assassin, bah c'est tout, ça veut dire qu'on a réussi, en tout cas il a réussi à partir, et la partie est perdue. Je remets tout ça en place. La deuxième chose que je vais faire, c'est piocher une carte événement. Alors là par contre je n'ai rien préparé, donc je la prends au hasard, on va voir ce que ça donne. Unseen. Donc, cette carte-là que j'ai pioché, je ne la montre pas à mon adversaire et je peux plus lui raconter absolument ce que je veux. Là, on voit que dans la... Alors, imaginons que j'ai avancé quand même, parce que la logique, au début, c'est d'essayer d'avancer. Euh, voilà, donc là, euh, mon adversaire, je, je vais dire, voilà on a, il y a quelqu'un qui veut nous frapper. Euh, ses points de vie, si je veux être honnête, je lui dis c'est 3, donc euh, yellow number. Mon yellow, ici, il est à 3, mais je peux lui dire un petit peu ce que je veux. Si je veux l'inciter, euh, si je sais qu'il a beaucoup de cartes de dégâts, parce qu'à la fin, quand on va résoudre la carte, même s'il si la montre pas, je pourrais pas mentir. Mais si je sais qu'il a une grosse, grosse carte de dégâts et que j'ai peur qu'il la retourne contre moi, je peux lui dire, euh, bon voilà, il a 5 points de vie. Comme ça, ça oblige un petit peu l'autre joueur à, à utiliser son arme. Et puis comme ça, je sais qu'il ne l'a plus. Mais bon, voilà, si je suis honnête, je lui dis, voilà, il a 3 points de vie. Et euh, si on s'en débarrasse pas, eh ben, euh, on va recevoir des blessures. Entre 1 et 3, vous voyez ici, euh, divisé euh, entre les deux joueurs comme vous le souhaitez. Donc c'est hyper intéressant en fait, parce que là je peux mettre 3 points de vie à l'adversaire, au pire si euh, je suis pas sûr de moi, j'y y aller, on prend un dégât chacun, euh, tout est possible. Et il y a aussi donc, un bonus si j'arrive à battre cet euh, cette adversaire, qui va être de soigner des, des blessures à hauteur de, ma, de mon chiffre vert, donc de 2. Encore une fois aussi, réparti comme je veux, donc je peux dire, ah bah tiens, on l'a battu, donc j'ai récupère des points de vie. Il ne peut pas vérifier de toute façon. Tant que ce que j'applique est conforme à la carte, je peux dire tout ce que je veux. Voilà, donc ça c'est fait, la carte elle est piochée, elle est expliquée, on ne la résout pas tout de suite c'est maintenant que chaque joueur va jouer des actions en conséquence donc je regarde mes cartes et je me dis tiens, est-ce que moi j'ai quelque chose par exemple pour me, pour me débarrasser de l'adversaire donc on, on sait que cette carte là, elle inflige 4 dégâts uniquement si l'autre joueur en joue une aussi donc je peux lui dire tiens, est-ce que tu as cette carte là il va me dire oui, il va me dire non euh, au début on n'a aucune raison de mentir parce que si je me rends compte dès le début qu'il y a une mauvaise foi bon bah c'est parti, c'est la guerre et, euh, et bien sûr le jeu est moins intéressant Allez, il va me dire oui, par exemple. Je, dis, bon, bah, je vais essayer de jouer mon Strength in Numbers. Et si t'en mets un aussi, on va pouvoir se débarrasser de cette opposition. Alors, le symbole, c'est un royal. Est-ce que j'ai autre chose en royal J'ai le puits. Il y a le puits qui me permet de prévenir des blessures. Hein, sachant qu'il faut que je prenne des blessures pour pouvoir m'en équiper. Ça peut être intéressant au début de partie puisqu'on a des points de vie. Donc, euh, voilà. Alors, bien sûr, oui, hein, je les mets face cachée. Hein, je rappelle. En royal, il me reste celle-là ça me permet de distribuer les 5 cartes du haut de, du deck d'action avant de les mettre dans la défausse et ensuite de prendre une carte vous pourrez le faire peu importe hein. de toute façon je ne vais pas vraiment jouer des tours pour pas alourdir cette vidéo je vous montre juste et mon adversaire voilà bon il va faire ce... Ah il va les jouer face cachée lui aussi et c'est seulement quand tout... on a fini tous les deux de placer les cartes qu'on va les révéler chacun son tour donc le joueur dont c'est le tour révèle la première Ensuite l'autre joueur, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci. Voilà, donc il y un suspense permanent et on applique évidemment chaque carte une par une avant de passer à la suivante euh, pour voir tout simplement ce qui se passe. Donc vous comprenez bien que dans certains cas, euh, imaginons que j'ai pas tout à fait confiance dans l'adversaire. Que peut-être en préventif, j'aimerais lui tirer dessus en me disant Je sais, je suis certain que ce tour-ci va essayer de me tuer. Mais le problème, c'est que s'il essaie pas de vous tuer, bah c'est trop tard. Vos cartes sont posées, donc vous allez les révéler et vous allez infliger des, des blessures à quelqu'un qui ne vous voulait que du bien. Et là, vous ne pouvez plus, une fois qu'elles sont posées, face cachée. Une fois qu'on commence à les révéler, vous ne pouvez plus y toucher. L'autre possibilité, je ne sais pas, imaginons que euh, moi, cette opposition, je puisse très bien m'en débarrasser tout seul. On est au début de la partie, je suis honnête, je dis euh, T'inquiète pas, moi, cette carte-là, euh, cette opposition-là, je peux m'en débarrasser, t'as pas besoin, j'ai une grosse arme, je la place, très bien. Problème. Oh, intéressant, intéressant ce que je viens de faire, mes cartes en privy, reste là, mes cartes en privy, est-ce que je peux les remettre dans le deck, oui je peux, je savais même pas que ce que je viens de faire était possible, en l'air on est dans le la cinquième dimension, donc ce que peut faire mon adversaire c'est aussi économiser une carte, donc il va la poser ici, face visible, en disant ça, euh, moi j'en ai pas besoin pour l'instant, et puis, euh, bah peut-être qu'un jour, euh, ce sera utile. Alors souvent, c'est quelque chose qu'on va faire par rapport aux balles, parce qu'on va trouver des balles, mais parfois, on n'a pas de pistolet. Et ça encombre la main, puisque bien sûr, ça nous empêche de, de repiocher des cartes. Donc on va dire, tiens, les balles, on les met là sur l'énergie conservée, et puis quand quelqu'un aura un pistolet, bah, on pourra récupérer les balles et puis s'en servir. Si on veut rien faire de tout ça, on peut aussi défausser jusqu'à deux cartes. On a des cartes qui parfois ne vont pas coller à nos plans, euh, pas d'exemple précis là, mais euh, j'avais une carte la dernière fois qui me permettait de remélanger toute ma main, et moi ma main me plaisait très bien, donc euh, on peut aussi s'en dé débarrasser, donc on la met tout simplement dans la défausse, et puis c'est tout, donc jusqu'à deux cartes. Attention, je vous rappelle, hein, ces actions-là, c'est l'un ou l'autre. Soit on joue des cartes actions ici, soit on économise une carte, soit on défaut jusqu'à deux cartes, et soit on ne fait rien. Ce sont les quatre actions possibles. Une fois que ces actions ont été faites, que les cartes éventuellement jouées par l'un, l'autre ou les deux ont été révélées, là, on va euh, réaliser l'action. Si elle est un scene, elle reste cachée, mais souvenez-vous que euh, si vous êtes le joueur qui l'a pioché, vous n'avez pas le droit de mentir sur les effets. Donc là c'était, euh, si elle n'était pas battue, infliger 3 points de dégâts, euh, non c'était 1 à 3, vous êtes obligé d'infliger 1 à 3, vous ne pouvez pas en infliger 8, vous ne pouvez pas euh, obliger l'autre à se défausser, vous devez suivre la carte, mais souvent quand elle a une signe, elle vous donne un choix un petit peu sur ce que vous allez faire, et ça vous l'illustrez vous comme vous voulez, en disant, j'ai pas le choix, en disant ceci, cela, t'as pas mis assez carte de cartes dégâts, du coup tu prends des dégâts, peu importe, tant que vous suivez ce qui est écrit. Une fois l'événement réalisé, euh, la dernière phase c'est de repiocher des cartes pour revenir à 7 en comptant le Colline 8, donc là on voit par exemple qu'il me faudrait piocher 4 cartes, euh, ça explique hein, l'intérêt de... Oui alors évidemment pas des, cartes... <rire> pas des cartes événements, des cartes actions, ça serait mieux, ça explique donc l'intérêt de défausser, ça explique l'intérêt de mettre de côté, vous voyez si j'ai une balle, euh, bah, la balle si j'ai pas d'armes, ça à rien du tout, hein, euh... donc c'est une carte que je pourrais mettre de côté pour piocher autre chose en attendant. Vous commencez à avoir une bonne idée de comment ça se joue et pourquoi c'est vraiment trop bien je vais quand même parler de certaines petites spécificités du jeu qui rendent le jeu encore plus piquant. Euh, D'abord, un petit truc assez sympa. Ici, on peut stocker, je vous l'ai dit, des balles, par exemple. Imaginons que... Bon, je mets n'importe quoi, mais imaginons que moi, de bonne foi je dise... Euh, bon, je mets ces cartes-là euh, pour plus tard. Mon adversaire, lui, c'est l'assassin. Il est déjà un petit peu loin. Je fais n'importe quoi. Il est déjà un petit peu loin, mais il n'a plus trop de vie. Vous pouvez, à tout moment, quand c'est votre tour, défausser l'intégralité de ces cartes pour soit avancer d'une case de plus, soit vous soigner d'un point de vie. Alors là, forcément, ça peut être vu donc soit comme une mesure d'urgence qui va être faite dans la concertation, soit comme une déclaration de guerre, puisque ça peut être « allez, j'avance d'un de plus pour m'en sortir, pour arriver ici, si j'étais ici, vous voyez, ou je me soigne d'un point de vie euh, très égoïstement. » Alors, encore une fois, ça peut être concerté, mais ça peut être aussi le petit côté euh, « si je mets toutes mes bonnes cartes ici dans la réserve, est-ce que mon adversaire, s'il est l'assassin, à un moment, il va pas se décider juste à les défausser pour son profit, et le temps que je me rende compte, il sera trop tard ?» tout ça c'est marrant, sinon je ne l'ai pas dit euh, ces cartes économisées là, à chaque fois que le jeu vous dit ou vous autorise à piocher, vous pouvez choisir à la place de prendre une carte ici à la place d'une carte ici, à tout moment dès que vous avez l'occasion de piocher voilà, ça c'est le petit truc en plus on va parler vite fait des last gaps euh, je vais défausser ces cartes là par exemple, alors je sais pas si j'aurai trop les bonnes cartes pour vous expliquer exactement en quoi c'est intéressant déjà j'en ai pas beaucoup des cartes, donc on va repiocher quelques unes alors la physique est très rebelle ce matin on va repiocher donc trois cartes Action cette fois. Ah bah voilà, très bien, ok. Donc imaginons que, euh, quoi qu'il arrive, j'ai pris plein de points de vie. On est, allez, on est un petit peu plus loin, on va dérouler le jeu. Voilà, on en est là, lui il est là, moi je suis euh, derrière. Et j'étais déjà au taquet, et malheureusement avec la, la carte rencontre, la carte événement, je suis arrivé à 9 points de vie. Là, j'avance mon last gap de 1, et le jeu s'arrête. Et le joueur qui arrive en Last Gap, que son, son tour ou pas, ça n'a aucune importance, ce joueur-là qui arrive à 9, euh, 9 dégâts, il a le droit de jouer une série d'actions en plus, gratuite. La seule règle à respecter, c'est celle des symboles, c'est-à-dire que là, en haut à gauche, on est du Royal. Si je joue un Royal, je ne peux jouer que du Royal. Et pendant cette série d'actions, on a deux vrais choix, enfin un surtout, euh, c'est d'essayer de poser quelque chose comme ça. Médecine, soigner un dégât, dans ce cas-là, je reviens à 8, le Last Gap s'arrête, le tour reprend où il en était, comme si de rien n'était finalement, euh, mon dernier souffle, mon dernier, euh, ma dernière impulsion m'a permis de me sauver. Ou si vraiment c'est cuit, je peux essayer aussi euh, de poser des cartes qui feraient des dégâts à l'autre, histoire de ne pas mourir tout seul. Donc là on est sur le, le patte hein, aux échecs, c'est-à-dire le fait de, de ne pas gagner mais de ne pas perdre tout seul non plus. Mais dans ce cas-là bien sûr, hein, si je n'arrive pas à revenir en dessous de 9 dégâts, euh, la partie est terminée puisque je suis mort. Donc c'est là où on va révéler les identités, voir qui est-ce que l'autre est mort aussi et du coup qui gagne ou qui perd. Donc si je suis mort et qu'on qu était tous les deux des témoins par exemple, on a perdu tous les deux parce qu'on ne s'est pas fait confiance. Ça c'est le principe du Last Gap, ça peut même aller assez vite puisque finalement avec mon Last Gap je peux essayer de me soigner et en plus de faire des dégâts à l'adversaire parce que je le sens pas. Lui peut se retrouver en position de devoir passer également en Last Gap et ça peut du coup jongler, aller très très vite, arriver très vite au troisième Last Gap où finalement on n'a plus de cartes, de toute façon on ne peut plus te sauver et quelqu'un va mourir. Euh, même parfois euh, quand on est main dans la main euh, il un... y a des cartes qui vous permettent de vous soigner au prix d'infliger des blessures à l'autre donc on est dans du calculatoire si on est vraiment de bonne foi et qu'on veut se sauver tous les deux en mode bon est-ce que tu peux prendre un point de vie de plus pour essayer de moi me soigner et, et on essayer de s'en sortir avec, euh... avec souvent avec peu de vie mais essayer de s'en sortir ensemble l'arrivée au bout de la route j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure ça ne déclenche pas à la fin de la partie puisqu'il faut que les deux y soient ou qu'un des deux personnages meure. par contre quand vous arrivez au bout de la route c'est là que vous choisissez votre carte d'arc et ces cartes là sont souvent très très fortes. Euh, d'où l'intérêt d'arriver le premier en fait, euh, même si vous êtes assassin puisque le fait d'arriver ensuite, euh, d'arriver en premier ne vous empêchera pas de jouer par la suite juste vous ne bougerez plus mais vous continuerez à tirer une carte événement qui comptera pour les deux vous continuerez à piocher, vous continuerez à faire vos actions tout à fait normalement là qu'est-ce qu'on propose par exemple, alors celle-ci n'est pas très intéressante puisqu'elle permet euh, d'avancer et euh, d'ignorer les effets finalement, de, de les dégâts par exemple les embûches qu'on pourrait prendre en étant sur une case moi je suis au bout, ça n'a plus aucun intérêt et celle-ci euh, permet de se soigner et même quand on est au bout et qu'on n'avance plus, on peut ramasser des dégâts si celui qui est derrière nous est l'assassin. Donc, comme je suis arrivé en premier c'est moi qui prends ma carte, je vais prendre celle-là et puis euh, et puis je vais en profiter, quoi, tout simplement. C'est ici qu'on va retrouver assez régulièrement des cartes assez mortelles, euh, du genre, tout simplement, tuer l'adversaire. Euh, mais c'est le hasard, vous voyez là, par exemple, on n'a rien euh, qui fasse des dégâts. Si je suis assassin et que j'arrive premier, bah, je suis bien déçu parce que finalement... Euh, euh, les cartes au bout ne me permettent pas d'accomplir mes plans et donc j'ai plus qu'à maintenant euh, à essayer de tuer le... mon témoin le plus vite possible avant que lui qui doit galoper derrière ne me rattrape arrive au bout et gagne la partie puisqu'il aurait réussi à s'enfuir. On en vient au dernier point qui est le Call in Hit alors ça c'est le vrai joker du jeu c'est une carte que vous aurez dans votre main dès le début qui est invariable Qu'est-ce qu'elle permet Elle permet, permet d'utiliser les cabines téléphoniques. Ce n'est pas la seule, il y a pas mal de cartes actions qui permettent d'utiliser des cabines, mais souvent, les cartes actions, je montre tout dans les cartes events, je ne sais pas pourquoi, les cartes actions, elles permettent d'utiliser les cabines pour piocher des alliés. C'est la mécanique la plus courante. Celle-ci, si vous êtes à une case, une carte, on va dire, hein, d'une cabine téléphonique, c'est-à-dire par exemple là, d'ici à ici, puisqu'on a deux cabines à coller, on peut soit infliger six dégâts à une opposition, une opposition, c'est-à-dire une carte événement, pas un joueur, donc c'est vraiment super parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Soit faire du mal à un joueur. Mais c'est bien précisé et ça vous devez le respecter seulement si vous êtes vraiment un, un témoin. C'est-à-dire que l'assassin ne pourra pas servir de cette carte pour faire des dégâts. Là par contre si vous êtes un témoin, vous faites défausser l'adversaire et vous lui infligez 9 blessures. Donc 9 blessures ça veut dire, dire qu'il va forcément passer en last gap. C'est donc un joker dans les deux cas. Euh, même si vous êtes assassin vous n'allez pas euh, vouloir mourir à cause d'une un, opposition donc vous pouvez vous en servir pour vous débarrasser de l'opposition ou ça peut vous permettre euh, de vous sauver la peau si vous êtes un témoin sachant que là encore n'oubliez pas vous avez le choix à chaque tour d'avancer ou pas si vous vous éloignez trop des cabines téléphoniques parce que clairement il n'y en a pas partout si vous êtes ici euh, le colinoïde, et bien c'est cuit, cuit, cuit puisque la cabine la plus proche est à deux cartes. Alors c'est en train de devenir une tradition, je fais un, un petit euh, une petite coupe, quelque chose qui enregistre après que je vais rajouter. Euh, deux points très très importants que j'ai oubliés et ce serait vraiment dommage. La première c'est que l'édition Kickstarter, donc qui est celle disponible à, à la précommande pour l'instant, euh, contient de nombreux modules, non seulement des modules pour trois joueurs, mais aussi des modules qui permettent d'enrichir encore euh, la, les parties à deux joueurs. On le voit ici euh, en vous donnant un personnage finalement, euh, qui va être composé de deux de cartes différentes, Donc les personnages sont générés aléatoirement et ça va vous donner des bénéfices, des inconvénients et ça va vous proposer d'enterrer des cartes, de sacrifier des cartes pour obtenir des bonus. Donc ça c'est assez chouette. L'autre point qui est vraiment important surtout si vous, bah, si je vous ai convaincu finalement de vous attaquer à Mantis Falls, c'est qu'évidemment il y a une courbe d'apprentissage qui est énorme dans le sens où quand vous connaissez les cartes, vous bluffez forcément mieux si vous savez un petit peu ce qui peut sortir sur les cartes événements, dans le deck ici, les rencontres, les... etc. Si vous tirez une carte, rien ne se passe, qui est une carte unseen, vous allez pouvoir meubler de manière crédible. Alors qu'au début, bah, c'est difficile finalement d'inventer une carte qui existe vraiment, d'être crédible, de savoir à quoi s'attendre quand on arrive au, au, sur la night ou sur le dark, savoir à quoi s'attendre dans ce qu'on va piocher, dans ce qui a été pioché par l'adversaire. Donc il faut, pas... il faut aller de manière assez candide dans sa première partie, même ses deux, trois premières parties, en se disant que bon, on va... On va juste à un jeu de bluff, quoi, avec beaucoup, beaucoup de hasard. Au début, il y aura beaucoup de hasard. Mais au fil du temps, quand vous allez commencer à connaître le, le deck, le jeu, c'est un jeu qui, paradoxalement, va gagner en rejouabilité quand vous allez finir par le connaître. Parce que là, vous pourrez vraiment bluffer. Là, vous saurez que l'adversaire, s'il a pioché ça ou s'il dit ça, c'est qu'il va cacher ça. Et vous pourrez, de manière plus fine, finalement, essayer de faire une, une, une prédiction sur l'identité de l'adversaire. Voilà, il ne faut pas vous... Limiter à limité En tout cas, trouver le jeu limité, parce que la première partie, bah, c'était juste du pif. Ouais, il avait plein de cartes blessures, il était assassin, donc il a gagné. Oui, d'accord, mais la prochaine fois, euh, quand vous arriverez à comprendre un petit peu ses mécaniques, quand vous verrez où il va en venir, parce que vous savez quelle carte il a en main, ou pourquoi il utilise tel, quel, telle carte, là, vous pourrez contrer ses plans d'assassinat. Voilà, donc courbe d'apprentissage, c'est très important, et j'en reviens à la conclusion que j'ai faite donc, euh, tout à l'heure. Voilà, la présentation est faite. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de conclusion, puisque je... J'ai suffisamment exprimé à la fois mon engouement pour ce jeu hein, que j'attends avec grande impatience et puis euh, et puis pourquoi finalement pourquoi il était euh, il était si bien c'est le seul jeu à ma connaissance euh, d'identité cachée à deux ou trois joueurs qui fonctionne aussi bien puisqu'il est prévu pour un nombre de joueurs aussi réduit. Je pense qu'il prend tout sens avec des gens que vous connaissez bien, c'est-à-dire avec votre conjoint, votre conjointe, ou des gens de votre famille, parce que euh, peut-être que vous connaissez mieux leur façon de bluffer. Il est aussi intéressant pour avoir essayé avec des gens que vous connaissez moins, des partenaires de jeu, occasionnellement dans un club, ou, euh, ou des, des, des amis, qui ne sont, euh, enfin, des, des, des camarades qui ne sont pas très proches de vous. Parce que là, vraiment, vous êtes dans la situation rêvée euh, que vous propose le jeu, c'est-à-dire vous êtes avec un inconnu sur une route alors que le soleil se couche. Les deux sont vraiment appréciables pour des raisons différentes. Je vous conseille d'essayer les deux. Je vous recommande vraiment d'essayer ce mode euh, Tabletop Simulator. Je reconnais que le livret n'est pas très. Il n'est pas trop mal fait, mais il n'est pas très attirant. L'avantage, c'est qu'avec avec cette vidéo, vous êtes vraiment prêt à jouer. Hein. Vous aurez juste éventuellement à consulter quelques points de règle. Euh, mais vous avez l'essentiel. Essayez-le vraiment parce que c'est. Euh, avec une petite musique type BO de Peaky Blinders derrière, euh, une lumière tamisée. Vraiment, c'est un jeu avec lequel vous allez vous régaler, c'est pas très long, ça part vite en vrille. Et quand ça part pas en vrille, de toute façon, quand vous arrivez dans la partie Dark, euh, la plupart du temps vous êtes complètement, vous êtes tous les deux très blessés et donc très tendus. Hein. Euh, c'est à faire, c'est à essayer, faites-le. Il est encore disponible dans quelques boutiques. Si vous êtes intéressé, demandez-moi en commentaire. Je vous donnerai les liens de, de boutiques qui proposent de, de la précommande. Euh, je vous souhaite du coup de belles parties de Mantis Falls euh, pour cette semaine et je vous dis à très bientôt.